La autre fonction que je vais donner à Monsieur. étudier. Euh, on qu à, à plus de pi et de pi, parce qu'on a donné de Oui, parce qu'une fois qu'on a sur moins pi et pi, on peut tracer tout le reste de la fonction. Coup, on non, il faut que vous le sachiez. Si on vous le demande, il faut savoir comment faire, mais. Euh, pas besoin de mettre plus que ça. Alors, cette belle fonction sin x fois 1 plus cosinus x. Donc, je vous avez donné euh, par email quelques indications pour euh, réussir à avancer un petit peu. Euh, domaine de définition, donc on n'a rien de particulier ici. Pas de division, pas de... Ouais, tout est normal. Ensuite, j'ai fait dans quel ordre tout à l'heure J'ai fait d'abord la période. Alors, la plus petite période, c'est 2π. Euh... Et puis ça, je vous demandais seulement de faire une vérification. ou Plutôt de vérifier que c'est bien une période. Je vous dis que c'est la plus petite. Il euh, y a des techniques pour, les, pour la trouver, mais je ne veux pas en parler maintenant. Parce que ça rajoute encore euh, à la complexité de la chose. Donc pour le moment, il faut juste vérifier. Alors ça veut dire quoi est périodique de période 2pi, ça veut dire que quand on prend un point x et puis qu'on va chercher le même 2pi plus loin, la valeur de la fonction doit être la même. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est calculer f de x plus 2pi et regarder si c'est effectivement égal à f de x. Euh, f de x plus 2pi, c'est sinus de x plus 2pi fois 1 plus cosinus x plus 2pi. Et on sait que sinus x et cosinus x pour une période de 2pi. Ce qui veut donc dire que f de x plus 2pi, ici, eh c'est égal à sinus x, fois 1 plus x. De ça, on peut en déduire que cosinus x plus 2pi c'est égal à cosinus x, et sinus x plus 2pi c'est égal à sinus x. Puisque les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2pi. Et donc, on a bien f de x plus 2pi égale à f de x. C'est la question qu'on se pose. Hein, si on vous demande de vérifier que la période d'une fonction c'est une valeur donnée, eh bien, il faut calculer et vérifier est-ce que f de x est égal à f de x plus t. Euh, bah, t. Si c'est le cas, alors t est bien une période de la fonction. Oui là, J'utilise cette information-là. On ne pose pas la question. On... La question qu'on se pose, c'est est-ce que cette fonction-là est périodique de période 2π Mais on sait que sinus x et cosinus x sont périodiques de période 2π. qu'on l'a vu. Ici, j'utilise seulement le fait que sinus x plus 2π égale sinus x et que cosinus x plus 2 pi égale cosinus x ce qui me permet de transformer ça donc l'expression que j'ai là en cette expression là donc on sait que ces fonctions là prises toutes seules elles ont une période de 2π mais on ne sait pas si on les En les mettant comme ça ensemble, la fonction qui en résulte a une période de 2 pi. C'est ça qu'on vérifie. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un résultat qu'on peut utiliser. Parce qu'on l'a vu. intéressé à la parité. Donc on l'a déjà fait en exemple, mais je vais le refaire quand même. Donc pour trouver la parité, on calcule f de moins x, et puis on regarde s'il y a un lien entre f de moins x et f de x. Et puis ici, f de moins x, donc c'est sinus moins x. Encore une fois, on utilise les informations qu'on a sur les fonctions sinus et cosinus. Donc on sait que cosinus moins x, c'est égal à cosinus x, puisque la fonction cosinus x est paire. Et puis on sait que sinus moins x, c'est égal à moins sinus x, puisque la fonction sinus x est impaire. Donc là encore une fois, c'est un résultat qu'on a vu. C'est pour ça que j'ai appelé ces fonctions sinus, cosinus et tangentes des, des, des briques de base, puisque c'est des choses auxquelles on va se référer tout le temps pour étudier des fonctions qui sont euh, des expressions qui font inter intervenir des sinus et des cosinus et des tangentes. Ce qui veut donc dire ici que on peut transformer ça en... moins sinus par plus Et ça, c'est rien d'autre que moins f de x. Donc la fonction f de x est impair. Pour le point 4, on choisit comme domaine d'étude 0 pi pour les mêmes raisons que l'exercice précédent, puisqu'on a une période de 2 pi, donc on peut réduire le, le domaine d'étude à l'intervalle moins pi, pi et on a une fonction impaire qui est symétrique par rapport à l'origine, et donc on peut restreindre l'intervalle à 0 pi, puisque l'autre moitié, on va pouvoir, oui, l'autre moitié on va pouvoir la trouver à l'aide de, de la symétrie. Est-ce qu'on a les zéros Alors on cherche quand est-ce que sinus x fois 1 plus cos x est égal à 0. On a ici une multiplication. Donc il suffit de regarder quand est-ce que le sinus x est égal à 0. Et ici, quand est-ce que 1 plus cosinus x est égal à 0. Et là, on l'a fait dans l'étude de la dérivée de l'exercice précédent. Donc x égale 0 ou x égale pi. Et puis celui-là, si on transforme un peu on cherche quand est-ce que le cos x est égal à moins 1, sur l'intervalle 0 pi toujours. Maintenant, on est là uniquement. Alors regardons un petit cercle trigonométrique. 0. Ici on a le cosinus x est égal à moins 1. On s'intéresse uniquement ici à l'intervalle 0 pi. Et donc, le cosinus qui a un angle de moins 1 ici, c'est x. L'angle dont le cosinus est égal à moins 1 plutôt, c'est x égale pi. On retrouve la même solution ici. Donc les zéros, ce sont, si on résume tout ça, x égale 0. Oui, c'est égal pi. La dérivée. Donc, il faut faire appel à vos lointains souvenirs. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire une année, un petit peu plus. Alors on a un produit de deux fonctions ici. C'est la dérivée de sinus fois ça, plus ça, fois la dérivée de ça. Donc la dérivée de sinus x est cosinus x. Plus sinus x. La dérivée de 1 plus cosinus x c'est la dérivée de 1 qui est égale à 0, puisque la dérivée d'une constante c'est nul, et la dérivée de cosinus x qui est égale à moins sinus x. On a vu dans l'exercice précédent. Et puis après, il faut faire des transformations savantes. Ça développe. Maintenant, il va falloir chercher les zéros et puis faire un tableau de signes, enfin chercher les signes de la dérivée. Et pour ce faire, je vous avais donné une indication. Ici, on a un peu des mélanges de sinus et de cosinus ce qui n'est pas du tout pratique. Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est de n'avoir que des sinus ou que des cosinus. Et puis, il y a cette formule magique. permet de résoudre pas mal de problèmes, en tout cas de ceux qu'on vous donne, euh, quand on a des cosinus ou des sinus qui interviennent au carré, puisque ici ça permet d'écrire que sinus carré x c'est 1 moins cosinus carré x, et ça permet donc de remplacer ce terme là par 1 moins cosinus carré x, et donc d'avoir une expression qui fait intervenir que des cosinus. En tous les termes on a quelque chose comme ça Et votre grande expérience des mathématiques, après 12 années d'école, enfin 12, 12, ça fait pas 12 ans que vous parlez de cosinus et de sinus, de la corde, votre grande expérience des mathématiques vous permet de voir que... Cette expression que j'ai là à gauche, si j'oublie le fait qu'il y a un cosinus dedans, ça ressemble à un 2a carré plus a moins 1. Que vous savez factoriser en un 2a moins 1 fois euh, a plus 1. N'est-ce pas C'est juste, juste Donc c'est un polynôme de second degré un petit peu déguisé. Hum. Donc notre f prime de x ici, puisque le a ici c'est cosinus x, et bien c'est 2cosinus x moins 1, 3cosinus x plus Au Donc, une fois qu'on a la dérivée, on cherche ces zéros et ces signes. Ici la fonction dérivée, c'est un produit de deux termes. Donc les zéros on va les trouver en cherchant quand est-ce que ici C'est un produit de deux termes, donc on va trouver les zéros en cherchant quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 est égal à 0 et quand est-ce que cosinus x plus 1 est égal à 0. Puis on essaye d'isoler le cosinus tout seul de son côté. cosinus x égale 1,5 ou cosinus x égale moins 1. Donc, Un petit cercle trigonométrique pour la beauté du geste. Cosinus x. Euh, pardon. Moins 1 c'est là. Je fais celui-là parce qu'il est plus facile. Et puis on travaille sur l'intervalle 0 pi. Donc ça c'est un angle de pi. Donc la dérivée va s'annuler ici en x égale pi, pour ce qui concerne le terme ce terme là. Et puis cosinus x égale 1,5. Vous regardez dans le petit tableau qui est sur votre feuille là, avec les exercices. Vous allez voir que au moins, en tout cas, un angle dont le cosinus est égal à 1,5, c'est pi sur 3, je crois, non comme ça, 0,5 pour vous faire plaisir. Il n'y a plus de place sur cette page. C'est le seul entre 0 et pi sur 3 donc c'est le seul angle dont le cosinus est égal à 1,5. Celui-là là. là. C'est moins 1,5 et puis les autres, l'autre qui pourrait être égal à 1,5, il se trouve en dessous, donc il n'est plus dans l'intervalle sur lequel on étudie la fonction. Donc voilà les zéros. Mm -hmm. Donc je m'attends de votre part à avoir des jolis petits dessins comme ça quand vous faites un exercice de ce type. Ci. Trois quarts d'heure, une étude de fonction, largement le temps. On a fait deux heures. On a fait un petit peu plus qu'une heure, on a fait deux exercices. Après, C'est fini. Alors maintenant les signes de cette euh, chose-là. Donc c'est le point 8 si je ne m'abuse. Eh bien... Un. On va essayer de faire un tableau de signes. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je le fais entre 0 et pi. Et puis, on complétera après euh, le reste. Alors ici, on a un produit de deux fonctions. Donc on va pas pouvoir trouver le signe de f' directement. Il va falloir faire un petit travail supplémentaire. Et on cherche les signes des deux termes séparément. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. On va pouvoir trouver le signe de la dérivée. <rire> Puisque vous le savez, quand on multiplie deux choses entre elles, deux nombres entre eux, bah, le signe du produit dépend du signe de chacun des termes. Donc l'idée géniale ici, qu'a eu je ne sais plus qui. Euh, C'était bien avant toi, C'est d'étudier les signes des termes séparément, et puis après de mettre tout ensemble. Alors regardez, 2. On va chercher quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 est positif. Et quand est-ce que 2 cosinus x moins 1 est négatif. Et donc, c'est équivalent ici à chercher quand est-ce que cosinus x est supérieur ou égal à 1,5 et quand est-ce que cosinus x est inférieur ou égal à 1,5. Un deux, là, oui. ce -là. Alors, je vais faire un seul cercle trigonométrique pour les deux. On travaille toujours sur l'intervalle 0 pi. Et on a vu, en cherchant les zéros, que ici, le cosinus x est égal à 1,5 pour un angle de pi sur 3. On va mettre des petites couleurs maintenant. Quand est-ce que le cosinus ici est supérieur à un bah Sur cette partie-là, ça c'est bien plus grand qu'un demi, d'accord. Et quand est-ce que le cosinus est plus petit qu'un demi Eh bien, sur cette partie-là. Donc ici, pour les angles compris entre 0 et pi sur 3. Et ici, pour les angles compris entre pi sur 3 et pi. Donc là, dans l'intervalle 0, pi sur 3. Et ici, pour tous les angles, compris dans l'intervalle euh, pi sur 3 et pi. c'est <coughs> si des rappels de deuxième année Et de troisième, puisqu'on a fait ça en fin d'année de, dernière. J'ai dit que ça reviendrait. C'est fin, ça. Ça, c'est l'angle, en fait. Oui, c'est 1, mais j'ai mélangé un peu les deux. Ça, c'est l'angle 0 et pi. Et ça, c'est les valeurs du cosinus. Donc, ça permet de remplir la première ligne du tableau et puis le deuxième il est très facile C'est le deuxième terme. On cherche quand est-ce que le cosinus de x moins 1 est positif et négatif. Eh bien, il est positif quand le cosinus de x est supérieur ou égal à 1 et négatif quand le cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Euh, moins 1, pardon. Mais le cosinus de x, il n'est jamais plus petit que moins 1 puisque cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Donc on est toujours dans ce cas-là. Et donc ici, sur tout l'intervalle 0pi, on a le cosinus qui est supérieur ou égal à moins 1. Ce qui veut dire que ça c'est toujours positif. Et donc la fonction f' elle est positive entre 0 et pi sur 3 et négative entre pi sur 3 et pi. Et puis je vais venir rajouter à ce tableau directement les variations de la fonction. Donc f de x. qu'ici on a f de x croissante et décroissante. on peut remplir l'autre partie du tableau par symétrie. Par symétrie. On a quoi ici Moins pi sur 3. Ça, ça s'annule. Alors, Je fais un petit dessin pour vous montrer à quoi il faut s'attendre. On a 0. On a π sur 3. Et on sait que la fonction, elle est croissante. Elle euh, ressemble à quoi d'ailleurs cette fonction déjà Elle est croissante jusqu'en π sur 3. Et puis ensuite, décroissante jusqu'en π peut-être elle ressemble à ça. Ce qui est important, c'est de faire croissante jusqu'en pi sur 3 et décroissante jusqu'en pi. Et donc par symétrie, puisqu'on sait qu'on a une symétrie de centre O ici, puisque la fonction est impaire, par symétrie, ici on a moins pi sur 3 et moins pi. Et bien la fonction elle va être décroissante, euh, Elle va être décroissante entre moins pi et moins pi sur 3, et puis croissante entre euh, moins pi sur 3 et 0, par symétrie. Mmh. Cosinus x plus 1 est toujours supérieur ou égal à 0. Ça, ça ne change pas. Et donc ici, les signes qu'on a, c'est une inversion des signes et donc une inversion des, des variations. Donc la deuxième partie du tableau, ici, on la trouve par symétrie. Il manque un zéro là. Ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est effacer ces deux-là, et puis remplacer par une seule flèche. La fonction elle est croissante entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et puis, on peut rajouter comme information, on sait qu'elle s'annule ici en 0, elle s'annule en pi, et donc, elle est aussi égale à 0 ici en moins pi par symétrie. Les zéros, ils viennent de, du point... Peut -être 5. On a vu, les zéros de f c'était 0 et pi. Et puis, par symétrie, on peut déduire que moins pi c'est aussi un zéro de la fonction f.